Je me rends compte dans les derniers jours, mois, beaucoup mois, peut-être depuis mars, cet été énormément avec mon jardin, mes plates-bandes puis euh, l'espace que j'ai commencé à comprendre. Finalement, je me rends compte que je suis profondément passionné par l'expression de la vie. Et pendant des années, j'ai fait ma vie. Qu'est-ce que je veux dans ma vie? C'est quoi ma vie à moi? C'est quoi? Non, non. Parce qu'en fait, c'est pas ta vie. Lui, il va dire, « ouais ouais ouais, attends, attends, attends, attends, c'est quand même ma vie, là. Lui, c'est sa vie. » Mais non, c'est la vie. C'est comme là, moi, j'ai une lumière qui est là, mais c'est pas mon électricité. Parce que là, je viens de la pointer, puis elle est déjà plus là. Si je reste en face d'une rivière, mais c'est pas ma rivière, parce que déjà que j'ai dit ça, elle est déjà plus là. C'est pas mon eau, ça. Déjà que j'ai dit ça, elle est déjà plus là. C'est voici l'eau, voici l'énergie, et voici la vie. Et notre job, nous est le parfait de cette vie, -là. Elle est parfaite. C'est de la cultivée.